Au je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement, je pense au Liban. Pays où j'étais il y a encore quelques semaines. Je pense au pays du cèdre avec nostalgie et aujourd'hui avec tristesse. Je pense à la situation actuelle que vivent des dizaines, des centaines de milliers de personnes là-bas. Libanaises bien sûr, mais aussi syriennes et palestiniennes. Des familles entières, faisant face depuis plusieurs années, à la pauvreté extrême et à la grande précarité. Une situation qui n'a fait qu'empirer avec la crise économique et aujourd'hui avec le Covid-19. Ces personnes sont dans l'incapacité de rester confinées et pour cause, détresse économique, sanitaire, psychologique et financière. Et puis, impossible de rester confiné quand on doit nourrir sa famille et subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Impossible de rester confiné quand on n'a aucun moyen, aucune aide, aucun espace, aucune protection. J'ai vu que la solidarité s'est installée. Les ONG et grandes organisations internationales ont décidé de mettre les bouchées doubles. Mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes lambda qui se sont mobilisées et qui aident autant que possible ces familles en situation de grande précarité. Ces personnes lambda leur viennent en aide rapidement, efficacement et avec beaucoup d'humilité et de respect. Yaloubnan, pays de mon cœur. Petit pays, tellement fragile aujourd'hui mais tellement fort à la fois. Je suis émue de voir ces incroyables élans de solidarité. Yaloubnan, je pense à toi, et je pense aussi au monde aujourd'hui. Les Tunis, jour 9 et demi de confinement pour moi, parce que je viens de rentrer d'un voyage. Et bien sûr, puisque personne ne peut sortir, il fait très très beau aujourd'hui. Je suis quand même en mood, oui, finalement je suis chez moi. J'ai plein de trucs à faire, et je suis motivée à les faire. Les journées me semblent courtes. Par contre, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le pays, parce que je suis rentrée chez moi, et depuis là, je n'avais pas de droit de sortir. Je le fais qu'une fois, pendant la nuit, dans mon cours, pour voir la neige. Je suis confinée avec ma mère, et j'ai aussi reçu deux appels de police, un appel d'ambassade, et hier, quelqu'un tapait sur la porte, euh, j'étais occupée, je ne pouvais pas ouvrir. Après, on a découvert qu'en fait, c'était la police qui était venue pour euh, checker si je suis là. Oups la partie la plus dure pour moi est de voir à quel point les gens se nuient C'est comme si personne n'a pas d'autres soucis sauf la corona en fait. J'ouvre mon Instagram et c'est tous les temps. Voici mon repas de quarantine, voilà mon workout de Covid. Aujourd'hui, je l'avais mon hamster. Et vous, qu'est-ce que vous faites chez vous Hashtag, je reste chez moi. Et euh, comme mon ami a dit qu'en fait, en quelques jours de confinement, toute la nation savait à quoi tout le monde ressemblait dans leur enfance. C'est challenge, oh là là et puis, si on me parle sérieusement, je ne peux pas toujours m'en rendre compte de ce qui se passe. C'est euh, comme dans un film, et euh, une partie de moi a peur que, par exemple, les frontières, elles seront fermées pour toujours. Mais après, euh, chaque génération a besoin d'une crise pour être plus fort et moins gâtée. Et maintenant, on a tendance de réfléchir que ce qu'on veut de notre vie. Et euh, surtout, il ne faut pas oublier que le temps ne s'arrête pas. Et euh, il ne faut pas le gâcher pour les choses inutiles. Au confins de mon confinement, j'essaye d'accepter le temps. Un temps qui m'est imposé, mais que je ne veux pas subir. Alors, je le prends comme un temps qui m'est offert. Quel cadeau d'avoir le temps de lire, de nourrir mon esprit et mon cœur en profitant de la plume de mes auteurs favoris. Quel cadeau d'être protégé dans mon salon, cette pièce si chaleureuse où les rayons du soleil dansent de midi jusqu'au soir. Quel cadeau de pouvoir réfléchir sur le sens de ma vie, mes désirs et mes rêves, mes projets, sur ce qui me tient vraiment à cœur. Quel cadeau d'avoir le temps de voir vraiment ce qui est précieux et ce qui compte. J'espère garder longtemps les bénéfices de ce présent, bien après le confinement.